Bonjour, mes chers élèves de C1. Bienvenue sur votre chaîne GeocommunicTV. Vous pouvez consulter votre manuel, page 121. Il s'agit de l'art en orthographe. Cette fois, on va voir la lettre G. Correction des activités. D'abord, mes chers élèves, il faut lire la règle. Où je retiens. La lettre G. La lettre G. Transcrit le sang gay. Le sang gay. Gay lorsqu'elle est placée devant les voyelles A, O, U, ou devant les consonnes L et R, comme l'exemple de un grand garçon. La lettre G transcrit le son J lorsqu'elle est placée devant les voyelles E, I, Y, comme l'exemple de Sage. Agile. Lorsqu'elle est placée devant, est placée devant la consonne N, la lettre G transcrit le sang nier, comme l'exemple de il Parfois, il ne s'entend pas. Surtout, à la fin du mot. Lent. Au vin. Je rappelle encore une fois, je retiens. Suivez avec moi, mes chers élèves. La lettre G transcrit le son gay. Lorsqu'il est placé devant les voyelles A, O, U, ou devant les consonnes L et R. La lettre G transcrit le son J lorsqu'elle est placée devant les voyelles E, I, Y, comme l'exemple de sage, agile. Lorsqu'il est placé devant la consonne N, la lettre G transcrit le son nier une ligne. Parfois, ils ne s'entendent pas, surtout à la fin. Alors ici, euh, écrit ces mots dans le tableau. Euh, je et les bon. Un organier. Un orangé. Un figuier. Un légume. Une tige. Un bourgeon. Une courgette, Une grosaille. Une aubergine loup, je répète encore une fois. Un arganier, un oranget, un fuguier, un légume, une tige, un bourgeon, une courgette, une gosaille, une aubergine loup. Alors, normalement, le sent comme l'exemple un arganier. Alors, j'écris ici les mots comme un organier, voilà, un figuier, un légume, euh, une goseille, loup, son j. Et je vais écrire ici euh, les mots suivants, un orangé, euh, un, une tige, un bourgeon, une courgette, une aubergine. Alors deuxième activité, s'il vous plaît, suivez avec moi mes chers élèves, nous sommes en direct avec vous sur notre chaîne du Comic TV. On fait des activités concernant la lettre G et les délirants sans qu'elle transcrire. Alors deuxième activité maintenant. Relais une syllabe de chaque colonne et écrit les mots obtenus. Euh, on a ici gare. Euh, comme exemple de gardien. Gardien. Gare, gardien. Gras. Comme les ont de grave. Grave. Guy. Guidon. Guidon. J. Gilet. Gilet. Gras. Cage, cage, bag, bague, bague. gardien, grave, Gui, guidon, euh, gilet, euh, ca, cage, et bague. Et complète les mots avec les syllabes proposées. On a ici GA, on a ici JA, GAN, jon, GUI, JI, ge", ge et JE. Je rappelle encore une fois, GA et JA, GAN et jon, GUI, JI, ge et JE. Euh, un déguisement, di je dirais que c'est GUI, un déguisement. Un cigare si avec GA, un pigeon avec jon. Une vague avec un dragon. Voilà. Il partage ou il partage. Soit on dit il partage ou il partage. C'est la même chose. Il partage ou il partage. Mais je préfère le partage puisqu'on parle du prénom. De l'orange à Une girafe. Alors. Euh les mots correspondent aux images c'est contiennent tous le son écrit. Ah, alors ici montagne, vous allez écrire des montagnes souvent en Ici c'est la ligne, champignon et signature. Jean Smita. Bonjour Smitha. Alors c'est une signature, une signature, champignon la ligne et la montagne. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que, que vous avez tout compris. On a déjà vu la lettre G. Elle est différente sans qu'elle C'est une leçon de l'orthographe pour les élèves de science et les autres classes aussi. Alors, je vous remercie pour votre suivi. Attention. <rire> c'est votre attention aussi. Rendez-vous donc pour euh, la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir, mes chers élèves. Over, over.